bonjour je suis Aimé Koné, responsable marketing au cabinet amp dans cette vidéo je vais vous expliquer une technique pas très conforme à la morale pour pouvoir augmenter vos ventes en 2018 pendant le black friday je dois acheter un réfrigérateur je me suis rendu sur un site e-commerce très connu en côte d'ivoire pour acheter mon réfrigérateur et donc comme c'était le black friday il y avait beaucoup d'opportunités de produits à prix réduit je n'ai pas regardé les caractéristiques du réfrigérateur et je me suis contenté simplement de la couleur et puis du nombre de battants de mon réfrigérateur donc lorsque j'ai acheté le réfrigérateur, on devrait me livrer. J'arrive, on me livre le réfrigérateur et je me rends compte que le réfrigérateur est de petite taille. Je me rends compte que je n'ai pas rien les caractéristiques de mon réfrigérateur et je me suis fait avoir simplement. Donc, c'est une technique utilisée par beaucoup de commerçants sur les clients qui ne connaissent pas les caractéristiques, les spécificités des produits qui vendent généralement ce sont des produits soit le neuf et on a vu cet avènement surtout avec la vente en ligne parce que avec la vente en ligne même quand vous utilisez la loupe vous n'avez pas l'opportunité de voir de plus près votre produit et ce qui fait que jusqu'aujourd'hui même pour acheter des produits comme des appareils tout ça sur internet c'est un peu compliqué pour moi parce que je me dis mais si j'achète et qu'on envoie je me rends compte que ce n'est pas la taille idéale pour ce que je recherchais c'est compliqué donc je vous dis que si vous vendez des produits peu connus ou encore des produits dont les gens ignorent beaucoup les caractéristiques vous avez l'opportunité de faire beaucoup plus de marge mais vous on ne peut pas vous d'année parce qu'à partir du sommet, vous avez donné toutes les informations, vous donnez toutes les cartes ici et c'est le client qui paye librement et qui se rend compte finalement que ce n'est pas peut-être ce qu'il recherchait ou ça dépend. Donc avec l'avènement également de la vente en ligne, il y a des personnes qui ont acheté des fourreaux de téléphone pensant qu'ils avaient acheté des téléphones. Donc c'est pour cela que je dis ce n'est pas très conforme à la morale mais c'est utilisé par beaucoup de personnes. Vous allez trouver également des personnes qui vendent des produits qui sont contrefaits et vous ne savez pas distinguer la contrefaçon de l'original, vous allez toujours payer des faux produits. Il y a mon collègue qui en a fait les frais ce matin même avec le chargeur de son ordinateur. Et il y a également un monsieur aussi qui ne savait pas qui en a payé les frais. Ce matin, il devait se rendre dans un lieu mais il ne connaissait pas le nom du lieu. Et le chauffeur lui a dit, mais monte et pour aller dans tel lieu-là, vous devez payer 300 francs. Alors qu'il avait simplement besoin de payer 100 francs pour se rendre là-bas. Ça, c'est simplement parce qu'il ne connaissait pas ce lieu-là. Donc, vous dire que les commerçants font beaucoup plus de marge lorsqu'on ne connaît pas les caractéristiques des produits. Donc, c'est une technique simple que vous pouvez utiliser ça rentre dans le cadre des techniques de manipulation peut-être pour pouvoir faire beaucoup plus de marge sur vos produits donc c'était la petite astuce que je voulais vous partager si vous nous regardez pour la première fois vous pouvez vous abonner pour rejoindre tous ceux qui nous suivent pour pouvoir lire toutes nos vidéos précédentes en marketing et en entrepreneuriat vous pouvez également télécharger nos ressources gratuites donc les deux clés universelles pour réussir en entrepreneuriat, les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes ou encore le livre réduit de 70% vos charges d'entreprise donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye